Bonjour à tous. Nous sommes le 15 novembre 2020. J'aimerais regarder avec vous euh, peut-être ce qui ce qui arrive, ce qui va arriver au mois de décembre là, sans faire euh, le devin des d'être capable de deviner ce qui va arriver. En ce moment, il y a beaucoup de troubles sociaux qui continuent aux États-Unis, parce que, dans le fond, euh, les républicains sont vraiment pas contents que les démocrates aient euh, remporté, mais remporté, en tout cas. Je ne veux pas embarquer dans le débat, j'ai eu des commentaires là. si j'étais pro-Trump, tout ça. Je ne suis pas un Américain d'un, je ne suis vraiment pas un Américain. Et puis, la personne me donnait comme commentaire, je devrais parler de telles choses. Écoutez, euh, je suis libre, je suis un libre-penseur, donc euh, je dis ce que je pense tout simplement. Euh, euh, c'est ça. Et j ai, j ai, euh, je vais continuer à le faire. Donc, euh, tout simplement, ce que je voudrais regarder aujourd'hui euh, avec vous, c'est euh, de vous parler euh, euh, de ce qui pourrait arriver au fameux Grand Reset. On parle beaucoup, beaucoup du Grand Reset euh, euh, qui pourrait être un événement important face à ce qui est arrivé au, au niveau du coronavirus. <rire> Peut-être fouiller un petit peu plus que ça, parce que dans le fond, euh, l'événement du coronavirus, comme vous savez, euh, c'est pas ce qui a été, a été le déclencheur de la crise. Ça, c'est, ce, ce, ce, La crise était commencée bien avant ça, même euh, on pourrait dire que 2008, euh, euh, la faillite de Lehman Brothers et euh, la crise des subprimes euh, ont été vraiment le catalyseur pour faire en sorte que la, les banques centrales, surtout la Fed, euh, injectent d'une manière massive des capitaux pour maintenir à flot les euh, marchés. Donc, euh, euh, et ce qui est arrivé, la fameuse crise des repos qui est arrivée en septembre dernier, en 2019, euh, a été le précurseur à cette à ce de déclencheur parce que dans le fond comme vous vous souvenez euh, certainement euh, le coronavirus en tout cas euh, était apparu euh, peut-être en janvier février il y a quelques personnes qui avaient été vraiment malades on savait pas c'était quoi mais peu importe et lorsqu'on a commencé à parler du coronavirus ici en tout cas au, au, au Canada euh, Justin Trudeau a refusé de fermer les aéroports tout ça donc euh, euh, la, la le résultat de, de, de, ce qui arrivait face au coronavirus s'est euh, fait connaître vraiment après, après la, la dégringolade du début de mars, de, du 3, 4, 5 euh, mars, et ensuite on a commencé à prendre des mesures. Donc, euh, il y avait en guille sous roche. Déjà, la, <rire> La, la, la panique euh, bancaire là, qui est arrivée, bien, la panique euh, de vente, a déclenché euh, tout simplement la panique chez euh, les, euh, les, euh, les investisseurs, tout ça. Mais euh, enclenché par ce qui s'était passé il y a une coupe de mois, c'est-à-dire la crise des repos, où les banques ne se faisaient plus confiance. Donc, on parle pas des petits investisseurs, là, on n'est rien là. Dans la, la grande machine, on parle de, de, des grosses institutions, tout ça, ont paniqué. Donc, euh, ce que ça a fait, c'est que la banque centrale, les banques centrales d'un peu partout, surtout celle des, des États-Unis, la Fed, Fédérale Reserve, a commencé à injecter massivement des, cap des capitaux dans l'économie pour. Euh, encore ce qu'elle a fait en 2008 et avant aussi, mais euh, vu que la Banque centrale peut créer euh, de l'argent et euh, à partir de rien, donc euh, tout simplement, euh, pas besoin de demander à personne, on crée tout simplement de la dette, on augmente euh, la dette des États-Unis qui est rendue à 20, et dans ces temps-là, je pense l'année passée, c'était 22, 23... 1000 milliards. Là, on est rendu à 27 000 milliards et on devrait euh, 2021 euh, aller à 30 000 milliards de dettes Donc, euh, dans le fond, l'argent, euh, on, on, on crée, on émet des bons du Trésor tout simplement qu'on met sur le marché et euh, ensuite les personnes qui, ben les personnes, les, les grosses institutions qui achètent ça achètent la dette des États-Unis. Mais il y a un petit problème aussi qui est arrivé au niveau de la Chine. La Chine a commencé à se départir du dollar américain et avant de tomber dans le vif du sujet, vous, ben, vous, vous le savez probablement, parce que je vous l'ai dit souvent, c'est que dans le fond, euh, le, depuis euh, ben, le, le fameux, les fameux accords de Bretton Woods, après la seconde guerre mondiale, parce qu'on avait eu vraiment euh, euh, une catastrophe euh, importante, et là on prétend même que le coronavirus est aussi pire que la deuxième guerre mondiale, mais non, dans le fond, il faut être réaliste. C'est les conséquences économiques qui sont pires. En tout cas, on revient à ce qu'on disait, c'est que ces premiers accords là, de Bretton Woods ont fait en sorte qu'on a euh, refait les règles de la planète et on a mis le dollar américain au centre euh, de la planète parce que c'était la plus grande puissance euh, au monde euh, euh, les américains et les anglais euh, donc euh, les américains ont imposé euh, le dollar américain euh, John Menarkin lui avait proposé euh, le bancard, je crois, euh, donc euh, mais on a pris euh, le dollar américain et le dollar américain est devenu euh, roi, donc euh, si on voulait acheter du pétrole si on voulait, on se référait au dollar américain qui avait une base euh, euh, de 35$ l'once d'or, donc euh, l'or était encore dans, dans le décor, à partir de 71 là je vous rappelle euh, des choses que je vous ai dit souvent, à partir de 71 avec Nixon qui a détaché le dollar américain à l'or, mais là on a pu commencer à, à avoir l'opportunité d'imprimer et euh, à l'infini des dollars et ce qu'on vient de connaître dans les derniers mois parce que dans le fond euh, oui depuis 2008 on a eu de l'injection les Q1 Q1, Q2, Q3, Q4 qu'on ne devait pas appeler Q4 et ensuite euh, aujourd'hui c'est le Q infini donc on n'a on on pas à demander à personne, je parle de la banque euh, euh, la Fed Jérôme Powell n'a pas de, à demander à personne euh, comment il peut injecter de l'argent tout simplement, ce sont les politiques gouvernementales qui dictent euh, la Fed euh, d'injecter et les deux marchent euh, main dans la main dans le fond. Donc, euh, qu'est-ce qui va arriver? Euh, euh, Trump a euh, probablement, parce qu'on a fait des recontages, et euh, Trump euh, va, a probablement perdu lui-même dans des discours, on a à le dire. Euh, donc, il reconnaît, il commence à reconnaître sa défaite. Euh, regardez, comme moi, que ce soit Trump, que ce soit Biden, je ne suis pas un citoyen américain. La seule chose que je dis, c'est que dans notre pays, on avait de la fausse information à propos des politiques de Trump. Euh, les médias haïssaient tellement Trump qu'ils qui donnaient aucune information au niveau des États-Unis. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, c'était de la désinformation et les médias continuent à, à nous donner de la désinformation. C'est pour ça que, dans le fond, aujourd'hui, je suis rendu à regarder les grands médias américains et Wall Street Journal. Uh, router, uh, aussi, bien, je regarde Router, uh, uh, J'essaye d'être, je regarde aussi des, des, uh, des sites uh, qui sont plus, uh, uh, de droite, sans être de droite, moi, je ne suis pas nécessairement de droite, mais je suis pas de gauche, c'est sûr, je suis peut-être centre, là, plus centre, mais uh, je regarde aussi pour essayer d'avoir un point de vue uh, équitable des deux côtés de la clôture, uh, en tout cas, tout ça pour dire qu'en ce moment, la Fed, elle, continue à pousser pour encore injecter beaucoup de dollars. Là, la, la, la chicane politique va se terminer bientôt. Euh, je pense que, c'est ça, Biden va être... Euh, peu importe, là, je veux pas embarquer là-dedans s'il y, y a eu du trichage. Ça, c'est sûr, c'est sûr, sûr, mais... Parce que, de toute façon, j'écoutais euh, un politicien en France ça, qui disait, il dit, le fait d'avoir de, des, euh, des votes euh, par, par la poste, c'est euh, est, est, est certain que ça va se conclure par quand même beaucoup de trichage. Et je pense qu'en France, vous avez arrêté ça, vous aviez fait ça, pour quelques années, mais en tout cas, c'est arrêté. C'est ce que j'ai entendu, mais je dis ça de mémoire. Là, on peut, vous pourrez me reprendre si euh, j'ai pas dit ça bien, là, mais euh, dans le fond, c'est euh, ça, c'est que oui, il y a eu du trichage. Mais en tout cas, le résultat est là. Et puis l'autre question que je me pose avant de tomber dans le vif du sujet, c'est est-ce euh, que Biden va faire un job exceptionnel? Euh, je me pose la question. En ce moment, le que ce soit Biden, Trump, que ce soit n'importe qui, euh, qui que, mettons Biden s'en va dans quelques mois, parce que dans le fond, euh, il a fait quelques lapsus, euh, <rire> en disant que Kamala Harris était la prochaine... Euh, euh, présidente des États-Unis, et c'est très, très, très possible que, dans le fond, on ait mis Trump là, tout simplement, en attendant, et ça serait la première femme présidente des États-Unis, et je dois préciser que, même parmi les républicains et les démocrates, Kamala Harris euh, n'était pas, pas très, très, très aimée. Je pense qu'elle a été procureure ou juge euh, en Californie, je sais pas trop là, je, je me souviens pas de mémoire mais en tout cas elle a mis beaucoup beaucoup de noirs euh, en prison là, pour euh, des délits euh, mineurs donc euh, elle est pas très très aimée là. en tout cas si elle devient présidente on va voir ce que ça va faire mais moi je suis pas convaincu que tout va fonctionner comme euh, à merveille parce que dans le fond euh, ce que Biden veut faire mais Harris aussi, Biden-Harris c'est qu'ils veulent augmenter les, les, les taxes, euh, les impôts, les impôts des entreprises que Trump avait donc euh, non euh, c'est loin d'être sûr que tout va être beau de ben, toute façon c'est pas euh, c'est pas de dire euh, qu'on souhaite que ça y aille mal mais euh, ok attendez une minute il y a quelque chose en tout cas qui est sûr c'est que euh, ce qu'on qu vit en ce moment enlever le côté politique mettons c'est réglé Biden est au pouvoir et, et tout est beau bah ben, pour, euh, le Zafa, le, le, de leur côté, là, mais dans le fond, euh, les contestations continuent, en ce moment, euh, euh, je pense qu'il y a, euh, je ne sais pas comment de personnes qui sont armées autour de Washington, ils ne veulent pas lâcher le morceau au niveau de Trump, là, avec des armes, et autant du côté républicain que démocrate, Et il y a beaucoup, beaucoup de violence, il y a Black Lives Matter qui est encore là, il y a des antifas qui sont là, j'ai vu des actes de violence, c'est vraiment, euh, il y a de la tension aux États-Unis, donc... Euh, peu importe qui gonfle, peu importe ce qui va arriver, je vais répéter les paroles de Biden et dit « l'hiver va être son ». Donc, euh, c'est à suivre. Et surtout, euh, ce que je voudrais euh, regarder euh, avant de vous parler de l'article, c'est des articles que j'ai euh, pris euh, euh, suite à la dernière conférence, dans ma dernière vidéo, je ai parlé, euh, que le président de la Réserve fédérale a déclaré euh, qu'une aide politique supplémentaire est nécessaire. Donc, euh, euh, et, euh, ok, plus de soutien nécessaire selon le, le président de la FED, Jérôme Powell beaucoup d'argent à venir. donc euh, ça c'est mon article, mais dans le fond c'était ça ici que le président de la FED lui-même euh, euh, au sommet euh, de tous les banquiers centraux a dit non, il fallait vraiment injecter encore euh, plus d'argent dans le système et donc euh, on s'en va justement à face à ça c ça se trouve être euh, un article que j'ai mis sur mon site, je vais fermer ça ici excusez sur mon site, c'est la, la, la logique monétaire euh, euh, de l'or et de l'argent, sur globalmarket.ca. Dans le fond, euh, l'article est Très longue, assez longue. J'ai lu ça hier soir. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, on, je vais vous donner un peu un résumé. Vous, vous, vous irez la lire. C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, ça se trouve être un peu ce qui est arrivé. De, ben là, on, on nous parle ce qui est arrivé depuis mars. Avec l'injection monétaire, euh, Ce qui a l'actif qui a bénéficié le plus. Ben, l'actif, c'est le Standard Poor's. Et aussi le cuivre. Il faut noter que le cuivre, le cuivre, ça se trouve être la matière première industrielle. Ça représente un peu... Euh... Mais par contre, euh, la production industrielle, elle n'a pas... Euh, euh, la production industrielle n'a pas monté, donc... Euh, ce qui a fait en sorte que le cuivre monte, que le standard and monte aussi, et les profits des entreprises n'ont mon, pas monté non plus. On le sait à cause de la paralysie du coronavirus, oui, certaines entreprises ont vraiment bénéficié de tout ça, mais euh, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui souffrent encore. Et avec le deuxième confinement qu'on est en train de vivre euh, au Canada, aux États-Unis, euh, même euh, euh, Biden voudrait avoir un confinement d'un mois. Là. Écoutez, là, au niveau des entreprises, ça va souffrir, ça va saigner. Donc, euh, je vais dire ce qu'il a dit, l'hiver va être euh, sombre. C'est ce qu'il a dit. Donc, euh, les actifs, euh, ben, le cuivre qui représente un peu le, les, les, les produits de base industriels, a monté, euh, pas parce qu'on a plus besoin de cuivre, euh, c'est pas une question d'offre et de demande, a monté uniquement parce qu'on a injecté euh, de l'argent euh, dans le système. Et euh, <rire> rapidement, comme ça... On va avoir une donnée économique au niveau de l'industrie. Là, j'ai pas tout mis, euh, bon, la production industrielle. Il y a les profits que j'ai pas encore mis sur mon site, là. Euh, Voyez ce qui est arrivé, la production industrielle depuis. On a eu le, c'est sûr qu'on a eu une reprise euh, dans le sens que, on était rendu ici, mettons, en février mars euh, 2019, fin 2019, crise des ripo on était ici, on a eu la dégringolade et là, on a eu une reprise, mais on s'en va dans le, la stabilité. Donc, les marchés, euh, ça, ça se trouve être la production industrielle et le cuivre représente euh, euh, que l'industrie fonctionne. C'est matière de base qui, lorsqu'on utilise du cuivre, c'est que ça fonctionne et c'est pas ça qui a fait en sorte que le cuivre va monter. Donc, ça nous démontre que dans le fond, euh, tout est gonflé artificiellement, c'est le graphique qui nous montre ça, et au niveau de l'or l'or a moins performé que les autres euh, actifs l'or ça se trouve être euh, comparé à l'inflation ah, ben, pour l'indicateur d'inflation c'est ça, dans le fond on a ici toute la description, là. et euh, l'inflation euh, je pense que Écoutez, il y en a qui disaient « Ah, oh, il n'y aura pas d'inflation », mais je pense que ça commence vraiment, on commence à le voir dans le panier d'épicerie, on commence à le voir dans les matériaux de construction, en tout cas, et on a des pénuries. Pas euh, la, Les pénuries sont causées tout simplement parce que les chaînes de production ont été arrêtées. Euh, donc, euh, c'est ça, mais on commence à le voir dans les prix, euh, j'en viens pas, je, je le vois euh, réellement là, dans la vie de tous les jours, et c'est là que ça commence. Euh, bon, euh, là, on parle un peu de... Ben, on commence avec toute l'histoire de la monnaie, que ça a commencé avec le troc, c'était pas pratique. Euh, mais d'ailleurs, euh, là-dessus, il y a peut-être qu'il n'a pas mentionné, les Sumériens déjà utilisaient le crédit. On a trouvé des tablettes où on utilisait euh, le crédit comme base... Euh, euh, de monnaie, euh, dans le sens qu'on euh, si quelqu'un voulait acheter, je sais pas moi, euh, une vache, il euh, n'y avait pas l'argent, ben on, on écrivait sur des tablettes, euh, c'était la même chose qu'aujourd'hui encore, par contre, on avait des vrais produits, parce que le crédit, euh, euh, je vais essayer de presser les choses, le crédit, dans le fond, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais, si vous voulez vous acheter une maison, vous n'avez pas l'argent pour, vous allez à la banque, la banque crée à partir de rien un crédit qu'elle vous, euh, ben, vous donne, elle vous donne l'argent, vous avez besoin de 300 000 elle elle vous, ben, donne, elle vous prête 300 000 mais elle a, elle a créé un actif dans, dans, dans son bilan à partir de rien. Parce que, dans le fond, elle prétend que vous allez être solvable pour lui donner le capital en plus, les intérêts. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est correct. Et plus le temps avance, euh, plus le crédit s'efface. Et il va venir au, au bout de 20 ans, 30 ans, que le crédit va être effacé. Euh, mais euh, la banque, elle, euh, se crée des actifs de cette manière-là. Donc, à ce niveau-là, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est ça, c'est comme toute l'histoire un peu, Première Guerre mondiale, tout ça. Et on parle justement de la masse monétaire. Et surtout, l'accélération qui est arrivée, c'est peut-être ça qui est très surprenant. On parle, par exemple, des années à partir des années 80, bon, 70, le, on nous parle de le, la décennie 70, là, après qu'on a détaché l'argent de l'or, on, on a commencé à avoir une progression qui était quand même constante, mais oui, une progression. On émettait des dollars. M1, ça se trouve être la masse monétaire, pour savoir ce quoi, tout simplement, euh, je vais aller rapidement sur mon site pour vous montrer données économiques, et vous allez voir, je viens de mettre M1 parce que j'avais mis M2, donc M1 vous pouvez voir le petit graphique et j'ai toujours la description ici, comprend les fonds facilement accessibles pour les dépenses, M1 comprend la, la monnaie en dehors du trésor américain, donc c'est pas les bons du trésor que, que la... la, la, la, la la Fed possède, que les États-Unis possèdent, euh, donc c'est plus euh, l'argent, euh, c'est l'argent qu'on qu utilise tous les jours, euh, euh, et plus les dépôts à vue, euh, dépôts vérifiables, euh, tandis que M2, c'est plus euh, au niveau des, des dépôts des entreprises, le capital des entreprises, mais M1, ça nous concerne plus, nous, euh, on va dire les petit, <rire> mais on voit que l'argent ici à partir de cette fameuse crise du coronavirus euh, qui avait commencé ici à monter là, euh, a été propulsé vers de nouveaux sommets. Et le résultat de tout ça, est-ce que, dans le fond, l'économie aurait par pu partir? Non. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les personnes en ont profité avec ces montants supplémentaires. Ces supplémentaires. Là, Pas tout le monde, je parle, mais plusieurs personnes qui avaient des capacités monétaires euh, facilitées par ces nouveaux montants-là en ont profité pour euh, payer leurs dettes, euh, pour... Euh, euh, euh, investir à la bourse euh, c'est pour ça que dans le fond investir sur le cuivre sur euh, euh, sur euh, beaucoup d'autres actifs euh, sur les technologies sur Tesla sur, euh, en ont profité pour faire gonfler ces titres là mais dans la réalité euh, l'économie réelle n'en a pas profité parce que la vitesse de la monnaie encore, je l'ai mis ici, la vitesse de la monnaie qui est un, un, un, un graphique euh, c'est sur M2, là, mais très très important, parce que dans le fond, la vitesse de la monnaie décroît depuis euh, bon, les années euh, 2000. Donc, euh, on injecte plus d'argent dans le système, mais l'argent tourne mo de moins en moins euh, parmi euh, la, so la société, les consommateurs, dans le fond. Donc, euh, on est rendu à, son, à cette folie, on a euh, on a craché ici au niveau de la vélocité de la monnaie et, et euh, on se trouve à avoir... Euh de l'autre côté augmenter euh, l'argent dans les banques les banques parce que les banques ont, se trouvent à avoir tout l'argent des euh, supplémentaires de, qui a été injecté dans le système donc c'est pour ça que la Fed elle-même euh, Jérôme Powell dit qu'il faut absolument euh, mettre un aide politique un aide ben, ils disent, euh, politique supplémentaire mais dans le fond que les politiques puissent euh, se bouger un peu pour que qu'on puisse réinjecter de l'argent dans le système parce que euh, et l'article est intéressant parce qu'elle dit que ça ne semble pas avoir fonctionné. Euh, ce qu'on en fait, euh, euh, l'inflation n'a pas monté. Mais on commence à avoir un peu d'inflation, là. Mais l'inflation n'a pas, euh, pas monté, et euh, là, il commence à paniquer un peu. Et dans l'article, euh, ce qu'il dit, c'est qu'on se trouve à avoir des ménages qui en souffrent. Euh, donc, on se prépare au grand reset. Et... Euh Bon, ici, on se trouve à voir euh, justement, c'est un graphique qui montre que euh, les, euh, depuis euh, l'argent qui a été injecté, on en a profité pour baisser les prêts personnels et tout ça. Et euh, on se trouve à, ouais, 20 minutes, euh, on se trouve à, on va se dépêcher parce que l'article, comme je vous dis, est vraiment, vraiment long. Euh, on parle de l'effondrement monétaire et on parle surtout de ce qui pourrait arriver dans le futur. Et là, on commence à parler des fameuses crypto-monnaies euh, que la Fed va euh, imposer, dans le fond, au peuple américain. Elle va donner de l'argent littéralement aux, aux, aux individus, mais il faut comprendre que le Bitcoin n'était pas à l'origine. Euh, là, Le Bitcoin et les autres euh, crypto-monnaies n'étaient pas là, n'ont pas été créées en 2008 euh, pour... Euh, euh, euh, faire en sorte que les gouvernements les utilisent C'était au contraire d'avoir un système de paiement parallèle, mais je peux vous dire que le Bitcoin, oui c'est un actif le Bitcoin surtout, parce qu'il y en a plein d'autres crypto-monnaies, l'Ethereum qui est la deuxième plus populaire je crois mais euh, je pense que ça ne deviendra jamais des monnaies, la raison est très simple c'est que premièrement faire beaucoup beaucoup de transactions euh, je pense que le, le, ben, le Bitcoin n'est pas guéri pour ça et euh, même s'il y en a le Litecoin je pense que ce serait capable mais je ne pense pas que les gouvernements vont permettre que ça devienne des monnaies euh... non, le gouvernement c'est lui qui mène euh, les gouvernements c'est eux qui mènent et avec euh, ce qu'ils vont faire comme rencontre euh, c'est ce qu'ils vont nous encore imposer euh, euh, de toute façon c'est pas pour euh, je veux pas dire que euh, c'est bien hommage c'est ce qui va arriver parce que les gouvernements euh, c'est eux qui mènent, c'est eux qui tiennent euh, euh, le, le guide le guidon de l'économie et ils décident ce qu'ils veulent dans le fond euh, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de brosses camarades cet hiver, parce que dans le fond, avant que le, le Grand reset. World Economic Forum, là, le, le sommet de Davos, euh, qui se trouve être en juin, parce qu'il a été reporté, arrive, euh, il va peut-être avoir beaucoup, beaucoup de, de brasses camarades. Et là, on parle du remplacement des monnaies fiduciaires, justement, on parlait d'une crypto-monnaie, euh, le bitcoin, on en parle du bitcoin, mais on dit que le bitcoin, ça ne peut pas remplacer. Une, premièrement, c'est une monnaie qui est en parallèle, du système de paiement des gouvernements et les gouvernements n'accepteront jamais euh, qu'une monnaie parallèle puisse être utilisée, donc euh, c'est en ce moment un actif de spéculation euh, qui n'est pas mauvais, là. au commencement j'avais des réserves, j'en ai encore des réserves parce que dans le fond c'est très très petit comme marché euh, si on compare ça à d'autres actifs, mais quand même euh, euh, les personnes en ont confiance. Donc, euh, ils investissent dans le, dans le Bitcoin. On est rendu à 16 000 là. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas un pro-Bitcoin, mais vous faites ce que vous voulez. Euh, mais au niveau de l'or, c'est ça qu'on parle ici. L'or a toujours été... Euh, au niveau des réserves euh, d'or, euh, comment est-ce qu'il y a d'or... Euh, euh, dans les réserves américaines, c'est 8000 tonnes, à peu près. Euh, les Chinois ne donnent pas leur vrai chiffre. Ils disent qu'ils ont 5 000, mais c'est peut-être vraiment plus que ça. Euh, les Russes aussi ne euh, donnent pas leur vrai chiffre. Il euh, y a beaucoup de pays, dans le fond, qui... Euh, parce que l'or est vraiment une réserve qui a été utilisée à Bretton Woods. Oui, on a eu... Parce que dans le fond, l'or, souvent, nous empêche d'être de, de, excessif. Je parle des gouvernements, des pays, excessifs dans nos dépenses sur ce qu'on a fait depuis des années. L'or nous freine un peu là-dessus. Et Mais par contre, on parle de la nouvelle donne qui va arriver que l'or serait probablement dans, dans le... le euh, soit que c'est une crypto qui va être euh, adossée à l'or, mais par les gouvernements, pas privés, là, par les gouvernements. Euh, mais l'or, c'est ce que l'article dit, et c'est ce que je crois aussi, c'est que l'or va toujours jouer un rôle parce que dans le fond, on a confiance en l'or on n'a pas confiance aux devises fiduciaires qu'on peut créer euh, à l'infini, surtout ce que Powell euh, prétend et, et les autres. Euh, euh, on va tomber, on est à, à, aux États-Unis, ils sont à 135% de, du P, le, la dette là, au PIB, 135%. Au Japon, on était 138, à 238, on va tomber peut-être à 250 bientôt. Euh, en France, je ne sais pas pas comment vous, vous êtes rendu au PIB. Ici au Canada, on était à 100%, 99%. On va tomber à 105-110% de la dette face au PIB. Donc, euh, on n'a pas assez de revenus au niveau des impôts, tout ça, pour euh, payer euh, euh, nos dépenses. Euh, je parle en tant que pays. Donc, pour euh, finir terminer, c'est ça, l'article finit par ça. Euh... euh. Par conséquent, seul l'or et l'argent, parce qu'il explique, là, on n'ira pas dans l'explication. L'or et l'argent euh, et leur substitut crédits peuvent réapparaître comme principale forme de monnaie saine. C'est sûr qu'on n'arrivera pas avec des pièces d'or comme au Moyen-Âge pour aller acheter du pain ou notre épicerie, mais on, va, on peut avoir une devise qui serait appuyée sur quelque chose de solide. Et ça pourrait être même de la crypto. Appuyer sur quelque chose de solide, que les gouvernements pourraient utiliser parce que les gouvernements ont des réserves d'or. Donc, euh, on rétablirait la crédibilité euh, du système financier par ça. Et Jim Rickard, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça que lui avait calculé euh, 10 000 euh, l'once. Euh, d'or euh, via euh, euh, toute la dette américaine, il parle de la dette américaine il fait le calcul, à 40% je pense de réserve d'or euh, vous dire la devise les, les dettes là, euh, il ne mettrait rien qu'un un, un, un coussin de 40% euh, et ça donne euh, l 10 000$ l'once euh, il fait le calcul d'ailleurs dans quelques vidéos donc euh, c'est ça non euh, c'est très très intéressant ce qui va arriver euh, dans les prochains mois et, et comme je vous dis euh, l'or euh, euh, je pense personnellement est loin d'être fini de grimper euh, c'est sûr qu'en ce moment on, on... On va voir là, dans les prochaines prochains euh, semaines, surtout, prochains mois, au mois de décembre, mois de janvier, qu'est-ce qui va arriver, mais l'or euh, continue à être euh, l'actif euh, euh, par excellence dans ces temps de troubles Et euh, ça serait à voir en janvier, février, si le plan Biden-Harris, euh, si ça va fonctionner. Moi, c'est un système communiste, où on va réinjecter beaucoup, beaucoup avec le... Green New Deal, euh, et on veut encore plus ouvrir les valves. C'est ceux qui vont être freinés par les républicains, parce qu'ils sont quand même assez puissants là, au niveau du gouvernement, là, les, euh, dans l'opposition, donc ils vont être freinés. Mais par contre, euh, leur volonté, c'est de vraiment, vraiment imprimer à l'infini euh, du dollar qui, dans le fond, euh, à la fin, ne vaudra plus rien. Donc, euh, l'or euh, à conserver et euh, à garder pour longtemps.